Day, à la la Il est bien dur de remanier cette petite parcelle de la mémoire où les souvenirs d'un ailleurs bien lointain se dissipent graduellement par la brise du temps. Pourtant, lorsque le souvenir s'embrase dès le lever du soleil, il m'arrive de me remémorer de la vie d'autrefois, bien avant le déchirement de nos deux mondes. J'ignore si mon cri d'adieu sera assez perçant pour contrer les écumes de nos mères bouillonnantes de regrets et d'amertume. Toutefois, le peu de cette jeune fille au visage familier que j'étais espère que ses chants de salut pourront réduire à néant ce royaume de marbre que tu t'es construit. Oh, j'aurais aimé pouvoir te précautionner contre ce futur perfide qui occupe l'entièreté de ton esprit. Pauvre enfant, tu comprendras bien assez tôt que tes belles années sont déjà bien en arrière de toi, à l'écart de cette couronne à laquelle tu te précipites avec tant de hâte. Mais nous savons tous les deux qu'il est déjà trop tard. L'exode de ta candeur a laissé un vide qui, à ce jour, est dangereusement comblé par le devoir d'une future reine. Être reine est l'un des plus grands sacrifices de ce monde, où l'on doit renoncer à la personne que nous sommes pour celle que nous devons être. Reine, voilà ce que je suis maintenant, un tic, un pion. Une couronne. Non. Non, je suis bien plus que cela. Je te promets une chose, fille du passé. Ta vie ne sera point une tragédie, mais une épopée. Tu deviendras la plus grande gouvernante de ce monde. Et vers la fin de mon parcours, je te promets que tous ces sacrifices ne seront pas en vain. Je saurai te rendre fière. Toi, jeune fille remplie de rêves, qui deviendra une femme remplie de grandes visions.